Bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le module « Mes playlists » et plus particulièrement sur comment récupérer l'adresse de vos playlists préférées. Avant toute chose, seules les playlists de Spotify, Deezer et Soundcloud sont gérées par le module « Mes playlists ». Voyons maintenant comment récupérer l'adresse de vos playlists chez chacun de ces fournisseurs. Commençons par Spotify. Vous pouvez récupérer l'adresse d'une playlist depuis une vue en liste. Pour ce faire, placez le curseur de votre souris sur l'image de la playlist. Cliquez sur les trois petits points qui apparaissent. Dans le menu qui apparaît, allez sur « Partager », puis sur « Copier le lien vers la playlist ». Il ne vous reste plus qu'à le coller dans le champ URL de la Playlist, dans le formulaire de saisie de la Playlist. Vous pouvez aussi récupérer l'adresse d'une Playlist depuis la Playlist en question. La procédure est alors la même. Cliquez sur les trois petits points. Allez sur Partager, puis sur Copier le lien vers la Playlist. Passons maintenant à 10 h Comme pour Spotify, vous pouvez récupérer l'adresse d'une playlist depuis une vue en liste, ou depuis une playlist. Depuis une vue en liste, allez sur l'image de la playlist souhaitée. Cliquez sur les trois petits points qui s'affichent puis sur « Partager ». Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « Copier ». Il ne vous reste plus qu'à le coller dans le champ « URL de la playlist ». Dans le formulaire de saisie de la playlist. Depuis une playlist, cliquez sur « Partager ». Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « Copier ». Terminons par SoundCloud. Depuis la vue en liste, placez le curseur de la souris sur l'image de la playlist. Cliquez sur les trois petits points. Cliquez sur « Partager ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, copiez le champ « Partager ». Il ne vous reste plus qu'à le coller dans le champ « URL de la playlist » dans le formulaire de saisie de la playlist. Depuis une playlist, cliquez sur le carré avec une flèche. Dans la fenêtre qui s'ouvre, copiez le champ « Partager ». Voilà. Vous savez dorénavant comment récupérer les adresses de vos playlists préférées. A bientôt pour un nouveau tutoriel.